Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du symbolisme et du surréalisme. Ce sont des périodes historiques qui se déroulent à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà du symbolisme et du surréalisme Nous pensons immédiatement à une forme du symbolisme de nos jours, des symboles pour le coup de la route. En plus, nous reconnaissons tous l'image, la trahison des images, du peintre belge René Magritte. L'intention de la légende « Ceci n'est pas une pipe » est de montrer que la pipe n'est pas une pipe. Ce n'est qu'une image de pipe que nous ne pouvons ni bourrer, ni fumer. D'ailleurs, la ressemblance entre les deux périodes n'est pas si difficile à expliquer. Presque tous les surréalistes naissent en effet pendant les heures du symbolisme. L'imagination du symbolisme renaît alors dans l'art surréaliste. Regardons les périodes du symbolisme et du surréalisme de plus près. Pour spécifier la notion, j'ai de nouveau consulté le dictionnaire Larousse. Le symbolisme est un courant poétique, littéraire et artistique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. À son tour, le surréalisme est un mouvement poétique, littéraire, philosophique et artistique Né en France, qui a connu son apogée dans l'entre-deux-guerres. Les deux guerres mondiales déterminent le cours de ces mouvements. La Grande Guerre, 1914-1918, marque en effet la fin du symbolisme, alors que la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, marque la fin du surréalisme. Ces deux guerres mondiales font beaucoup de victimes, les artistes doivent s'enfuir. Un nouveau monde commence. Le symbolisme et le surréalisme ont plus de ressemblances la Belle Époque 1875-1914 et l'entre-deux-guerres 1918-1939 -19 précèdent en effet les deux guerres mondiales et ces périodes forment les essors du symbolisme et du surréalisme. La Belle Époque est une période marquée par les progrès sociaux, économiques, technologiques et politiques en Europe. Lors de l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel est installée à Paris. À son tour, l'entre-deux-guerres est une période de 20 ans de paix en Europe. Pendant ces périodes, les jeunes se révoltent contre les valeurs de la société en utilisant les formes d'art. Dans le domaine de la littérature, la vérité suprême et le rêve jouent un rôle important. L'artiste symboliste vit dans sa propre réalité et c'est pourquoi il ne, sont, il ne se sent pas comme chez soi dans le monde terrestre. Ainsi, il se retrouve au-dessus de l'homme moyen et il voit le monde d'une autre manière. Les symbolistes les plus connus sont Charles Baudelaire, Paul Verlaine et Arthur Rameau. À son tour, l'artiste surréaliste essaie d'aller vers le monde sensible des rêves et se sert des analyses des rêves pour les relier à la réalité. Le surréaliste le plus connu est André Protron, le chef du surréalisme. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle du symbolisme surréalisme. D'abord, l'histoire se répète. Comme en 1929, il y a un krach boursier en 2011. Ainsi, l'Europe se retrouve de nouveau dans une crise économique. Puis, nous écoutons toujours les paroles du chanteur américain Jim Morrison. Il a été influencé par les idées et les poèmes d'Arthur Rameau. Finalement, nous visitons toujours la fameuse Tour Eiffel à Paris. Par conséquent, nous pouvons dire que les périodes du symbolisme et du surréalisme sont toujours actuelles. Alors, c'était le symbolisme et le surréalisme. Merci pour votre attention et à la prochaine.